Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Crocs encore. Alors, peut-être vous avez vu la vidéo, alors du coup, c'est là pour vous, c'est hier. Vous avez vu la vidéo d'hier avec les Crocs, bon, belle, pas belle, euh, sabot, pas de sabot, euh, team Crocs, pas team Crocs, voilà. Encore une fois, alors en fait, une fois que j'ai fait mon achat, AliExpress m'a dit Ah, on a des codes promo, vous pouvez acheter, et puis ils m'ont suggéré d'autres. Et je tombais sur un autre vendeur, et là, par contre, vous allez vraiment pouvoir les payer moins cher. Et là, c'est juste déroutant. Bon, une vidéo ni sponsorisée, ni rien. Ce hein, que j'ai acheté. Alors, moi, en Asie, je les ai payés 7 balles. OK Encore une fois, 7 balles, ptc puisque l'Asie, truc. Puis nous, on a les versions asiatiques. Ça veut dire qu'au niveau du packaging, on voit qu'ils s'en battent les. <rire> ils envoient tout. Tout passe. Voilà. En Thaïlande et tout, il n'y a pas de problème. Vous, peut-être qu'en Europe, le packaging sera différent et qu'ils enlèveront un peu le logo de marque. J'ai trouvé, vous allez pouvoir les trouver alors sur AliExpress. Aujourd'hui, 16,94. Il y a moins 50% et c'est free shipping et c'est TTC. Voilà, ce qui l'as par contre, ça reste un bon. Prix. Bon, moi, le mois dernier, j'ai acheté celles là Alors, elles sont. Moi, je les trouve trop stylées. Bah, Déjà, c'est très confortable pour... pour marcher ici avec la chaleur et tout. Elles sont un peu ouvertes et tout. oui elles sont un peu. Alors, à cause du fond vert, ça passe pas, mais elles sont un peu jaunes sur le côté et tout. Elles sont plutôt bien. Bon, par contre, euh... 1200, bah, ici, hein, ça fait un... Un, bon... un bon 30 balles. Donc, j'étais quand même assez étonné de trouver des chaussures qui. Certainement qui ressemblent et puis on dit ouais mais bon, ils vont changer la marque, vu, je vous rappelle, vous regardez ma première vidéo, je vous explique un peu l'histoire du A, du double A, du triple A, tout ça, tout ça, voilà, donc on est sûr que c'est pas les vrais, mais on verra que sur la version asiatique, ils sont un peu lâchés, alors la première, je voulais voir, la première, je c'est comme ça, je dis, les mecs, ils s'en foutent, alors moi, encore une fois, en Europe, il se peut qu'il y a certaines versions où ils changent un peu le, le truc ici et ils mettent un autre logo, pour éviter, parce que, parce que celles-là, elles sont juste folles, quoi. Celles là il y a juste le truc dessus, Alors, Au niveau de la qualité, si je dois recomparer, par exemple, avec celle que je porte actuellement, voilà, euh, ça, c'est celle que j'ai acheté chère, euh, cher hein T -t en fait, cher. Bon, ben, bah, on voit que euh, c'est pas exactement, exactement le, la même conception, ni le même, la même matière, mais bon euh, voilà quoi 30 balles euh, 7 balles ou euh, 16, 16 euros pour vous euh, moi je trouve plutôt sympathique alors après euh, voilà j'aime bien ce modèle là euh, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce modèle là et je me suis dit tiens est <rire> ce qu'on peut trouver euh, un peu un peu moins cher encore une fois euh, je, on est conscient ou pas mais voilà, ça reste des, des chaussures qui sont très confortables à porter et ça permet d'en avoir alors moi c'était 7 euros euh, TTC livré tout ça. Donc voilà, après vous, 16 euros, 17 euros, vous me direz TTC livré, ça va me Et puis, bah parce que parce que, parce que je, suis, je suis une victime comme tout le monde, hein. j'ai acheté deux paires. Maintenant, bah parce que tu achètes une paire, après ils te donnent des points, machin. Ils te disent que de toute façon c'est free shipping, mais voilà, tant qu'à faire, autant en commander deux. <rire> parce que deux, c'est mieux. Et la deuxième pour un euro plus. Non, pas du tout. C'était comme ça. Donc là, pareil, on retrouve euh, tout le bins. Euh, ça, je l'avais déjà ouvert. Voilà. Là, celui-là, <rire> ils vont loin quand même dans le, dans la plaisanterie. <rire> Dirons-nous. Voilà. Donc là, ah, il, y a, ah, il y a quoi Il y a un bout de plastique et tout. Ça ne doit pas leur coûter grand-chose à faire. Hein, voilà. Donc ça, c'est les mêmes en gris. Pourquoi les prendre en gris Parce que moi, j'ai payé 7 balles que les deux. Ça fait 14 balles. Et voilà. Ttc. Vous, vous en aurez qu'une paire pour 17. Voilà. Donc après, vous pouvez grouper en disant si une passe les deux passes moi je les trouve très sympathiques très très propres au niveau du confort ça se tient elles sont un peu plus euh, rigides elles sont un peu plus rigides que celles que j'ai achetées mais c'est vrai que celles que j'ai achetées ça fait longtemps que je les porte donc peut-être que après on va dire que la mousse euh, elle s'affaiblit un peu mais je trouve que les produits sont vraiment bien encore une fois sous réserve vous comme si pour l'Europe vous allez payer TTC donc c'est 17 euros là le vendeur que je vous ai mis à free shipping et on voit bien que en fonction de, si tu te mets, en fonction du pays où tu mets tu peut-être pas la même version, vous, vous aurez peut-être une version comme ça, avec un rond, euh, qu'est-ce qu'il y avait C'est pas un crocodile, ils ont mis un rond avec un autre truc, il se peut que vous n'ayez pas exactement la marque pareille, parce qu'à cause des douanes, tout ça, tout ça, et qu'on ait la même chaussure, mais qu'il n'y ait pas les marques dessus, ou alors s'il y a les marques et qu'ils sont revendeurs officiels, tant mieux, et s'ils ne le sont pas, ils vous mettront un autre truc, et ça reste que des chaussures... Euh, Hommage comme on a vu un peu avec les mots. Voilà, voilà, voilà. Ben bah ouais, bah ouais, forcément. Oui, ouais, bon, la taille, c'est toujours 10. C'est toujours bien, toujours. bala. Voilà. dites-moi en commentaire si les ce que vous pensez de chaussures. Est-ce que pour vous, c'est l'affaire du siècle Est-ce que vous allez commander, vous aussi, vos chaussures sur Aliexpress Le lien est dans la description. Dites-moi tout ça en commentaire. T'as aimé la vidéo Pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo Pouce en bas, t'as aimé ne pas aimer la vidéo pouce en l'air, <rire> t'as pas aimé aimer la vidéo, c'est-à-dire que le débat tu dis oui je voulais pas, et qu'en fait t'es en train de cliquer sur le lien pour acheter des de chaussures, donc là on est dans le cas où t'as pas aimé aimer, mais bon voilà, après c'est la vie, tu mets un commentaire, un pouce en l'air, un pouce en bas, tu t'abonnes pour ne rien louper, je rappelle, alors la semaine prochaine on attaque les casques, euh, je vais commencer par les nouveaux, j'ai quatre casques les nouveaux à induction, dont le premier où ils ont menti, mais ils ont menti mais ça va, c'était mieux, en fait, qu'ils aient menti. Voilà, bon, on en parle dans les 4 casques Lenovo. Et après, on fera un top 4 des casques Lenovo par induction de 15 euros à moins de 50 euros. Tu des Lenovo, c'est des conduction osseuse, plutôt pas mal. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Rendez-vous semaine prochaine sur GLG Vidéo. Je vous rappelle, tous les tipeurs également, vous pouvez me suivre sur Tipeee. Ça coûte 1 euro par mois et vous recevez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde sur les trois chaînes GLG Review, GLG Vidéo et WTS. C'est bien que tu en des promos comme ça où les quantités sont un peu limitées. Tu les reçois avant, tu es le premier à dégainer. Tu de soutenir un peu l'aventure et de recevoir les vidéos encore une fois 24 heures avant tout le monde. Je t'envoie des news, tout ça, tout ça. Des petits mots d'amour. Allez, merci de passer me voir, ça fait plaisir. Je te dis à tous une bonne journée